Le lierre Parasite Le lierre Le lierre, le truc là qui monte aux arbres et qui les tue là... Non, non, mais moi le lierre, si je le vois, je l'arrache, j'y tiens à mes arbres. Le lierre, c'est vraiment de la Non, le lierre, pas de ça chez nous. amis jardiniers chers abonnés bonjour ravi de vous retrouver aujourd'hui donc sur cette euh, question un peu polémique euh, du lierre et en particulier du lierre euh, sur les arbres on a ici un beau un beau spécimen hein, qui commence à, à produire des des tiges euh, assez conséquentes et on peut voir également que c'est une plante qui suscite parfois et eh bien, des craintes dont on va essayer de déterminer ensemble si elles sont justifiées ou pas au sujet des arbres qui les portent. Et je vois bien ici que ce cette tige de lierre, par exemple, a été sectionnée à cette hauteur et puis également à cette hauteur ici. voilà. Euh, bon, on a entrepris à un moment donné de débarrasser euh, cet arbre du lierre euh, qui est en train de le conquérir. Euh, bonne chose euh, ou pas, eh bien, c'est ce qu'on va essayer de, de voir ensemble au cours de cette vidéo. Alors le lierre c'est une plante plutôt intéressante, hein, c'est une araliacée. a priori c'est la seule araliacée, en tout cas l'état sauvage euh, présente en Europe. Euh, et puis c'est une plante qui peut vivre assez vieux aussi, hein, ça, on peut compter sur plusieurs centaines d'années d'espérance de, de vie pour un lierre. Et alors le, ce qui est important de comprendre c'est que la manière dont le lierre va se fixer sur l'arbre euh, ne se fait pas comme, comme pour d'autres plantes grimpantes c'est à dire que le lierre vous le voyez très bien ici et puis euh, je vais essayer de vous en trouver d'autres exemples euh, serpente le long du tronc mais de manière relativement verticale et euh, contrairement à ce que l'étymologie de son nom indique n'est pas du tout en, en spirale hein, euh, en train de grimper sur l'arbre et n'en sert pas l'arbre du tout euh, dans une spirale hein, euh, et de ce fait là il n'y a pas pas du tout de compression euh, comme ça pourrait être le cas avec d'autres plantes autour du tronc et a priori pas de danger pour l'arbre d'autant plus que la fixation se fait par des petites racines qu'on appelle des racines adventives ces racines d'ailleurs secrètent une euh, lorsqu'elles apparaissent une, une, une substance un peu adhésive et puis elles vont se solidifier après par la suite en vrillant un peu et c'est ce qui va euh, permettre une accroche euh, sur le tronc d'autant plus euh, euh, d'autant plus performante si le tronc est est rugueux si l'écorce est crevassée ou rugueuse ce qui n'est pas le cas ici mais néanmoins voilà on peut constater que ça tient très très bien. Voilà, ici on voit très bien ce, ce tronc qui monte verticalement. Euh, cette liane, finalement, qui va s'accrocher sur ce tronc, mais encore une fois, sans euh, l'enserrer. Hein. Euh, on peut évoquer peut-être Celastrus orbiculatus, par exemple, qu'on appelle le bourreau des arbres, qui là, réellement, euh, effectivement, va en enveloppant en spirale le tronc des arbres, et à terme peut finir par les tuer, ce qui n'est encore une fois pas le cas du tout pour notre lierre. Voilà, alors ici je me trouve en proximité d'un érable qui est vraiment magnifiquement colonisé par un lierre. Euh, qui est en fruit d'ailleurs hein, c'est le moment de la fructification là, euh, on est donc euh, début mars c'est je dirais même la fin de la fructification finalement euh, février euh, il y a déjà des fruits euh, disponibles pour les oiseaux ce qui est l'un des attraits de, de cette plante euh, et puis d'ailleurs je ça me permet d'observer une différence aussi intéressante entre les les feuilles euh, des rameaux fertiles, hein, donc, qui ont fleuri et qui portent les fruits, et les feuilles des rameaux stériles, euh, qui n'ont pas du tout la même forme. Hein. On parle d'hétérophilie hein, chez, chez le lierre, ou de dimorphisme foliaire. Euh, il y a quelques plantes comme ça, le hou en fait partie également, il y a quelques plantes comme ça, euh, certains eucalyptus aussi, qui, sont, euh, euh, qui ont cette particularité de présenter des feuilles de formes différentes. Alors, comment est-ce que ça se passe pour lui? Eh bien, il y a une première phase de sa vie qui va être tapissante, rampante. En fait, le lierre, il a, il connaît deux vies en une. Hein. Euh, à ce stade-là, il est incapable de fleurir. Hein, euh, il est plutôt euh, attiré par l'ombre, euh, et puis euh, il va essayer de trouver un support. Alors, un mur, euh, un arbre, plutôt un arbre, d'ailleurs euh, de gros diamètre de préférence, euh, et plutôt isolé. Alors, quel que soit l'âge de l'arbre, euh, puisque la, la taille de l'arbre ne dépend pas forcément de son âge. Euh, par contre, le, la, la, la préférence va vraiment se porter sur un arbre de gros diamètre si euh, euh, s'il y en a c'est cet arbre là qui sera choisi plutôt pour être euh, colonisé par le lierre ensuite va démarrer la deuxième vie du lierre en fin de compte hein, sa vie aérienne ascendante sur son support et là euh, le lierre va mettre à profit la lumière pour pouvoir fleurir euh, produire donc des rameaux fertiles et fructifier ce qui rend le lierre très intéressant écologiquement puisque euh, cette floraison aura lieu en septembre octobre et elle va intéresser en particulier les derniers pollinisateurs finalement à un moment de l'année où il n'y a plus grand chose euh, il y a plus grand chose de fleuri finalement hein, au jardin ou, ou d'ailleurs en milieu plus naturel euh, il est intéressant que ces pollinisateurs puissent se rabattre sur le lierre euh, à ce moment là c'est l'un des nombreux intérêts écologiques de, de cette plante et quand on voit celui qui est derrière moi on imagine bien euh, que c'est une plante qui est également capable d'apporter le gîte à un bon nombre d'oiseaux hein, euh, qui, euh, voilà, qui vont pouvoir nicher là-dedans ou s'en servir comme dortoir. Les baies sont très très appréciées donc, en ce moment euh, par les, les merles qui sont des très gros consommateurs de, de, de, de baies de de lierre euh, certaines, euh, certaines grives également euh, fauvettes, enfin voilà il y, y a tout un tas d'oiseaux qui vont être intéressés par, le, par les fruits du lierre aussi à un moment là encore où les ben, les fruits sont plutôt, euh, commencent à se raréfier. Euh, les fruits de viornes, par exemple, euh, c'est fini. Hein. Surtout que là, on a eu quelques jours de gelée. Euh, euh, ces fruits-là sont complètement disparus. Les aubépines, c'est terminé également. Donc, c'est intéressant de, de pouvoir se reporter sur le lierre pour ces, pour ces oiseaux. Les fruits sont particulièrement riches en lipides, en plus. et À condition que la consommation en soit modérée pour les oiseaux, ça reste une, une manne alimentaire vraiment intéressante you <laughs> consommation modérée parce que les fruits sont toxiques alors ils le sont particulièrement pour l'homme euh, mais même chez les oiseaux euh, la faible toxicité qu'ils vont représenter va engendrer un... ou va entraîner plutôt une digestion très rapide et ce qui va permettre au lierre du coup de disséminer ses graines assez facilement, hein, c'est d'ailleurs le premier moyen euh, pour la plante de se propager hein, euh, euh, je dirais euh, à l'écart du pied-mère, puisque le, le pied-mère lui-même est capable dans sa phase rampante en tout cas de se marcoter puisque les racines adventives qui lui permettent de, de s'élever et de s'agripper au support peuvent également devenir des racines terrestres à un moment donné au contact de la litière par exemple et euh, peuvent permettre de produire euh, voilà des marcottes en quelque sorte hein. alors ce qui est frappant quand on observe un lierre comme celui-ci qui a bien colonisé cet arbre et eh bien c'est que finalement la croissance de ce lierre va se faire au contact du tronc et du houppier des charpentières hein, mais jamais vers l'extrémité des branches là où la feuillaison de l'arbre se tient et là où la photosynthèse de l'arbre va s'opérer c'est à dire que finalement euh, il n'y a aucune concurrence entre l'arbre et le lierre au niveau de la photosynthèse hein, il n'y a vraiment pas de concurrence Voilà, quand je vois un arbre comme celui-ci, un, un poirier d'ornement, hein, Pyrrhus euh, Caleriana Chanticleer, un, un poirier qui est pas mal utilisé en alignement, qui a une floraison plutôt sympa au printemps, floraison blanche. Quand je vois ce poirier donc qui est colonisé par ce lierre assez peu vigoureux, c'est un lierre panaché celui-ci, euh, qui va avoir une vigueur un peu moindre que l'Edera le, Helix, euh, hein, le lierre euh, dont on vient de parler par ailleurs. Voilà, quand même, je trouve que c'est particulièrement visible sur celui-ci, hein, le, le fait que le tronc va être colonisé, les charpentières éventuellement, mais en aucun cas euh, là où les feuilles vont se développer et assurer la photosynthèse pour l'arbre qui le porte. Une petite expérience intéressante qui a été menée par un anglais à la fin du 19e un forestier anglais hein, qui a décidé de débarrasser de leur lierre euh, à peu près la moitié des chaînes de la parcelle qu'il comptait exploiter plus tard. Et euh, sur l'autre moitié il a laissé les, les lières en place et euh, 52 ans plus tard si j'ai bonne mémoire l'ensemble le, de la parcelle a été euh, abattu pour être exploité et en fin de compte euh, on ne mesurait absolument aucune différence euh, ni dans la masse de bois euh, produite euh, de manière globale ni dans la circonférence des troncs à la base chez les chaînes qui avaient euh, porté des lierres par rapport à ceux qui n'en avaient pas porté quoi donc euh, là encore on, on peut pas euh, soutenir je pense euh, raisonnablement que le lierre représente une quelconque concurrence avec l'arbre qui le supporte Bien entendu, quand j'observe un arbre qui est couvert de lierre comme celui-ci, j'ai toujours une petite pensée pour mes copains et la euh, Il est vrai que le lierre ne facilite pas la lecture de l'arbre euh, et peut peut-être même dans certains cas poser des problèmes de sécurité. Alors regardez un peu celui-ci comme il est beau il est vraiment euh, énorme hein, finalement ce lierre euh, Voilà, on a, on a presque un, un tronc hein, finalement euh, collé au tronc de cet arbre et effectivement euh, ça peut être une très mauvaise idée de chercher à débarrasser l'arbre euh, de son lierre comme ça en, en espérant euh, lui rendre service quelque part ou le sauver comme on le dit parfois euh, ils ont passé pas mal d'années ensemble finalement ils se sont j'allais dire habitués l'un à l'autre mais ça ça va bien au-delà de ça hein. il, y a, il y a vraiment des services rendus euh, on qualifie parfois le lierre de parasite euh, c'est pas du tout du tout du parasitisme, on peut même peut-être plutôt parler de mutualisme hein. euh, tellement leur, leur association finalement euh, est bénéfique en tout cas au lierre et on peut assez aisément se projeter aussi sur quelques bénéfices pour l'arbre finalement qui le supporte alors cet arbre il est caduque, il perd ses feuilles en hiver et donc il ne peut plus, sur cette période, alimenter avec un pourcentage parfois assez élevé d'ailleurs du produit de sa photosynthèse, les champignons du sol. Ces champignons ne peuvent plus compter, les champignons mycorhiziens donc ne peuvent plus compter sur la sève élaborée et les sucres qui vont être donc fabriqués par cet arbre pendant la période hivernale. Et bien à ce moment là c'est le lierre qui lui est persistant, donc même s'il est en activité réduite en hiver il est néanmoins toujours en activité hein, ses feuilles sont persistantes elles vont vivre 3-4 ans environ hein. euh, et puis euh, elles vont lui permettre d'assurer une photosynthèse toujours en hiver quoi. et c'est donc lui qui va nourrir les champignons du sol pendant cette période hivernale et puis euh, l'arbre reprendra le, le chambeau euh, au printemps et puis il euh, y a, y a une espèce de passerelle comme ça pendant l'hiver qui est assurée, euh, un, un soutien un peu de la, euh, de la masse fongique là, hein, du sol, de tous ces champignons euh, mycorhiziens et puis euh, une relation disons avec l'arbre qui est du coup entretenu d'une certaine manière par le lierre. Alors, il y a encore autre chose qui est vraiment intéressant avec le lierre, c'est que ces feuilles vont tomber sur une période assez courte euh, au printemps, les feuilles qui sont en fin de vie, hein, donc pas toutes, hein, bien entendu, encore une fois, le lierre est persistant, mais un certain nombre de ces feuilles vont tomber, et elles le font toutes en même temps, sur une période assez courte. Ça, c'est assez intéressant, parce que ça va du coup amener une, une quantité non négligeable de matière organique au niveau du sol, à un moment où euh, bien, on ne compte plus sur les feuilles mortes, qui, elles, tombent à l'automne pour les caducs. Un autre intérêt, peut-être aussi, qu'on peut trouver chez le lierre au niveau de son feuillage, et eh bien c'est son action dépolluante, puisque le lierre est capable de retenir un certain nombre de particules polluantes. Je pense en particulier au benzène euh, qu'on va retrouver dans les gaz d'échappement, par exemple. Alors ce lierre, et eh bien quand il aura colonisé complètement un arbre assez grand, d'âge déjà respectable, eh bien il va devenir particulièrement intéressant et en fait, on peut parler d'écosystème à lui tout seul, puisqu'il va intéresser plusieurs centaines d'espèces, jusqu'à 700 espèces différentes, qui vont vivre tout ou partie de leur cycle vital au contact de ce lierre. Le lierre constitue également un excellent couvre-sol. Alors quand on voit ce lierre finalement euh, qui a colonisé euh, très largement cet arbre, regardez, ça va jusqu'au haut. Hein, euh, il est vraiment. Voilà, il a gagné toute la hauteur de l'arbre. On pourrait se dire, mais en fait, il est en train de le tuer. La preuve, cet arbre penche. Je peux vous assurer que si cet arbre penche, le lierre n'y est pour rien. En revanche, effectivement, euh, lorsque cet arbre sera sénescent et qu'il va réellement. Euh, disons, connaître de sérieux problèmes de santé, et eh bien, euh, le lierre, par son feuillage, va représenter une prise au vent importante durant les, les coups de vent ou les tempêtes euh, qu'on peut rencontrer en hiver, et ça pourrait accélérer un petit peu la chute de l'arbre, qui de toute façon euh, serait condamné, même, même sans la présence de ce lierre. Quoi, hein. Mais c'est peut-être de là que vient cette euh, croyance finalement selon laquelle le lierre tue les arbres. Pour conclure, on peut peut-être également parler du lierre sur les murs, en précisant que les murs sains n'ont rien à craindre du lierre. Seuls les murs abîmés avec des joints notamment euh, un peu creux euh, pourront souffrir de la présence du lierre, mais sur un mur en bonne santé, il n'y a aucun problème. On veillera tout de même à ne pas laisser le lierre atteindre la toiture. Il peut quand même grimper à 30 mètres de haut. Au niveau des tuiles, effectivement, le développement du lierre peut être problématique. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à très bientôt, je l'espère, au potager qui dit non.